Sur la montagne Quelle est l'attraction oh, sur la montagne Noé avait construit son arche sur la montagne C'était sur un lieu élevé Sur la montagne Sur une montagne Peuple de Dieu, shalom et bonsoir et que Dieu vous bénisse Nous sommes heureux de vous nous retrouver toujours dans le cadre de notre émission Que dit la Bible dans la dévise, reste toujours connaître Dieu et comprendre comment il se révèle. Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés, selon les Écritures, en envoyant son Fils Jésus, nous a fait grâce aujourd'hui de recevoir l'un de ses serviteurs. Et comme la Bible dit aussi que c'est aux lèvres du sacrificateur qu'on doit demander la loi, parce que c'est les lèvres du sacrificateur qui doit garder aussi la connaissance de la loi. Et aujourd'hui, nous aurons donc l'honneur de recevoir un homme des dieux qui vient de Bruxelles. Et nous allons lui donner... Euh, l'opportunité de se présenter afin que vous et nous puissions faire sa connaissance. Et nous allons bénéficier donc de la dextérité technique du frère Alec qui fera la prise de vieux de sang devant vous ce votre père de Krenbani. Alors, Shalom, bonjour, et je ne sais pas comment vous, à Bruxelles, à part, comment vous vous saluez, est-ce qu'on dit Shalom, est-ce qu'on dit que Dieu vous bénisse, nous ne savons pas. D'un rapport disons que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous êtes devant les téléspectateurs de l'émission Que dit la Bible et c'est des frères et les sœurs qui ont été rachetés par la grâce de Dieu. Il y a des hommes profanes, il y a des hommes politiques, il y a tout un nombre de personnes qui vous suivent, mais ils ne vous connaissent pas. Et ils vous pouvez vous présenter afin qu'ils puissent faire votre connaissance. Je suis le frère Léonard IDC, j'ai un Peter où je sers le Seigneur. Et j'ai aussi une assemblée, mais par mon appel, je suis missionnaire. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir réellement parcourir le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, la parole de Dieu. Et c'est aussi cette grâce que Dieu m'a accordée aussi, sous l'invitation de mon précieux et bien-aimé pasteur Albert Vini au point de noir, de pouvoir venir ici au Congo pour aussi apporter la parole de Dieu avoir communion avec le peuple de Dieu. Donc avant de venir ici au Congo, j'étais d'abord à, à Libreville. J'ai eu aussi la grâce de Dieu de pouvoir tenir aussi des réunions. Et je vais les tenir aussi la dernière réunion aujourd'hui. Et demain, je serai sur Brazza du Roulant et puis pour retourner sur Bruxelles. Euh, Frère Léonard Rodifissé, c'est pour nous un honneur de vous recevoir et, et savoir que vous êtes, vous êtes présenté en tant que missionnaire. Alors, nous voulons savoir un peu depuis quand avez-vous commencé votre travail de missionnaire Oui, il faut dire que euh, c'est dans les années 80. Quand quelque chose comme ça, d'abord, dès le départ, j'ai servi le Seigneur dans une église avec euh, un précieux fait que j'ai même mentionné son nom dans ma brochure « Lève-toi » où je relatais effectivement comment est-ce que j'ai été appelé au ministère depuis ma jeunesse. Évidemment que je grandis effectivement dans les choses de Dieu. C'est avéré qu'à un certain moment, quand je commençais à pouvoir servir le Seigneur, j'avais en fait mon entreprise à Bruxelles, la difficulté était lorsque je fus d'abord invité pour la première fois à pouvoir aller dans un pays, c'était en fait au niveau de, de l'Afrique. Mais avant d'arriver à cette invitation, j'étais d'abord conduit à pouvoir aller en Espagne pour pouvoir y apporter la parole. Et quand je suis allé là-bas, j'ai apporté la parole de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, a accordé la grâce qu'il y ait effectivement une église. Quand on appelle à mon appel en tant que missionnaire, ça c'est lors de mon appel que le Seigneur m'a accordé cette grâce de pouvoir savoir que j'étais appelé en tant que missionnaire pour pouvoir parcourir en fait le monde et apporter la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse réellement être enseigné et positionné dans les choses de Dieu. Mais ça commençait à se manifester lorsque je dit tout à l'heure que je suis parti donc en Espagne, j'ai apporté donc la parole de Dieu et puis après j'ai donc été invité pour pouvoir aller en fait au Congo ABC, c'était en fait à Goma. et là j'ai apporté la parole de Dieu et le Seigneur a commencé à pouvoir agir. Et de mon retour effectivement, j'ai commencé à pouvoir avoir aussi des invitations pour aller dans différents endroits. Mais ça devenait un peu incompatible avec mon activité, parce que mon activité voulait que je sois beaucoup plus sur place, alors que l'œuvre de Dieu maintenant euh, euh, était en fait euh, tout à fait différente, que je devais à pouvoir me déplacer, aller de pays en pays. Donc ça fait plus ou moins 20 ans, je, pas même 20 ans, que je suis donc dans, dans ces services où je sers le Seigneur dans différents pays où je vais. Et le Seigneur, par sa grâce, a ouvert les portes. J'ai vraiment voyagé presque de par le monde. Que ce soit en Asie, que ce soit en, Maine, en Afrique, et, tu vois, en Europe et aussi en Amérique, que ce soit à différents endroits. Mais Seigneur a eu à pouvoir venir d'une manière tellement extraordinaire que de par le monde jusqu'à ce jour, je reçois des invitations. Récemment, j'ai été invité en fait à Myanmar, à, à l'ex-Birmanie. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que par la grâce que Dieu m'a accordé avec l'appel qu'il m'a donné comme ministère, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir juste demander aux gens de pouvoir m'inviter dans leur pays. Et puis un don que Dieu a donné, une dissaque que Dieu m'a donné. En grande majorité, je reçois toujours les invitations en fait en provenance des différents pays. Comment ça se passe ce que le Seigneur touche le cœur de l'un comme de l'autre. C'est comme un bienvenu, c'est un pays que vous savez qui est tellement fermé, avec une situation tellement difficile. Mais je reçois une invitation que je dois aller là-bas et dire, nous savons que tu es un serviteur de Dieu, notre vouloir, de notre pays. C'est comme cela que je suis parti. Et maintenant, là, récemment aussi, avant de pouvoir venir ici, j'ai reçu aussi une invitation en provenance de Pakistan pour aller apporter la parole de Dieu. J'étais invité aussi à aller en Inde. Je me souviens suis j'arrivais à Inde pour la première fois à Chandigarh. Et là, c'est extraordinaire de pouvoir voir la main puissante de Dieu. Presque toute la ville était venue, en fait, là-bas. Et dans la région où j'étais, Et même le maire de la ville est venu. Et quand il a entendu la parole de Dieu, c'était les Sikhs, et comme vous savez, en Inde commencé, quand il a entendu la parole de Dieu, il était tellement touché qu'il est même monté... Et de la chair, effectivement, pour pouvoir me serrer la main et remercier vraiment les seigneurs pour ce qui s'était donc passé dans son pays. Juste pour dire que c'est une façon tout à fait particulière que le Seigneur m'utilise, comme il le faisait avec Paul, dans différents pays où Paul pouvait aller. La parole était apportée, effectivement, à ceux qui n'avaient pas connu le Seigneur, comme en Birmanie. C'était en fait des gens de boulisses. Pour la première fois qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été tellement touchés que tous ceux qui étaient venus ont donné leur cœur au Seigneur. Et le Seigneur est entré. Oh, que de voyage, que de prédication, que d'exhortations avez-vous donné Alors nous voulons savoir, euh, frère Léonard, les fessées, que prêchez-vous réellement Avec euh, tous les parcours que vous venez d'étayer, il y a certainement un message précis que vous communiquez au peuple de Dieu. Lequel est-ce C'est -ce est une très bonne question, mon précieux. Je vous en prie. Et là, je voudrais effectivement que tout le monde puisse arriver à pouvoir comprendre. Quoi. Surtout tous ceux qui nous écoutent et nous suivent, effectivement. Euh, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a eu à pouvoir, lorsqu'il était avec ses disciples, à être posé trois questions. Donc il a reçu en trois questions qui lui ont été posées par les disciples. Et cela, je veux les lire dans les scènes d'Écriture. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 24. À Matthieu, chapitre 24, le Seigneur a dit une chose. Et cela d'abord, quand il était avec ses disciples, lorsqu'ils ont regardé le temple, effectivement, la beauté du temple, il dit mais il ne restera pas pierre sur pierre ici qu'il ne soit renversée. Et comme les disciples le connaissaient très bien, ils savaient que quand le maître parle, il sait très bien ce qu'il dit et ce qu'il dit doit certainement arriver. Ils avaient donc pris au sérieux ce que le maître avait dit. Alors, ils lui ont dit, ils lui ont posé maintenant trois questions. Alors ces trois questions, regardez bien ici. La première est celle-ci il dit dis-nous donc quand cela arrivera-t-il. Et quels seront les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde ?» C'est ainsi qu'il répond effectivement pour la fin du monde. Dans Matthieu, toujours chapitre 24, au verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations, alors viendra donc la fin. » C'est cet évangile du royaume que le Seigneur m'a accordé la grâce, de pouvoir réellement avoir pour pouvoir à prêcher aussi de par le monde entier, dans chaque pays où Dieu m'a accordé la grâce, effectivement, de pouvoir aller, pour que les hommes et les femmes sur la terre entière puissent aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'évangile des églises est vraiment l'évangile tout à fait différent de la bonne nouvelle du royaume. Les églises ont eu le temps de pouvoir réellement prêcher ce qu'ils voulaient prêcher, et cela a conduit effectivement à ce que nous puissions avoir aussi autant d'églises dénominationnelles de par le monde. Vous avez les églises dénominationnelles comme Pentecôtice, Baptiste, ainsi de suite. Chacun d'eux, en fait, prêche l'évangile. Et si vous voyez très bien, la manière dont ils présentent, effectivement, leur évangile produit, en fait, des enfants en fonction de la prédication qu'ils apportent, l'évangile qu'ils apportent, comme les Baptistes, ils ont leur évangile qui produit, effectivement, les Baptistes, comme les Pentecôtistes ils ont leur évangile qui produit, effectivement, aussi les pentecôtistes, les, les ainsi de suite. Mais la bonne nouvelle du royaume, elle ne vient pas des églises, en fait. Celle-là, elle vient effectivement de Dieu lui-même, comme les Saintes Écritures le disent dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4 dit Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu de mon peuple. Cette voix ne venait pas de la terre, ne venait pas des églises, mais cette voix venait du ciel. Donc Dieu lui-même a parlé, et ce que dans ces temps dans lesquels nous vivons, le Seigneur, notre Dieu aussi, a parlé pour que le peuple de Dieu puisse réellement entendre la voix du Seigneur, comme la Bible le dit, « Mes brébis entendront ma voix, ne seront pas la voix des étrangers. » En fait, c'est la parole de la restauration pour ces temps dans lesquels nous vivons que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement ramener sur le chandelier réellement restaurer et nous montrer effectivement la pensée exacte de Dieu pour que nous puissions réellement être ramenés sur le fondement des prophètes et des apôtres. L'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prêché et c'est l'évangile que les apôtres et les prophètes ont enseigné. Nous Voilà, les apôtres ont apporté parce que dans Matthieu, au chapitre 8, je pense au chapitre 9, je voudrais vous lire cela, Matthieu 9. Là, au verset 35, nous disons « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, en prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Cette bonne nouvelle du royaume, c'est celle nouvelle que le Seigneur lui-même a prêchée et qu'il a enseignée à ses disciples, les apôtres. C'est pourquoi même le jour de Pentecôte, quand... La parole de Dieu a été par cet homme de Dieu, effectivement, l'apôtre Pierre, auquel le Seigneur avait dit, je te donnerai, pas je te donne les clés du royaume, mais je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras, donc sur la terre sera délié dans les cieux. Ces jours-là, il y avait des âmes dont le cœur était tellement touché et qui voulaient maintenant entrer dans le royaume. Il fallait que Pierre puisse utiliser maintenant les clés pour que réellement ceux qui avaient le de voir rentrer sachent montrer dis que cet homme ici, ces jours-là, il a maintenant utilisé la clé. Il dit, ah, les clés, ce ne sont pas des choses comme on peut voir, comme on en a mis les choses matérielles. Non, non, non. C'est la révélation de la parole de Dieu en fait. Là maintenant, il a pu montrer effectivement aux hommes de quelle manière qu'ils peuvent entrer. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la porte. Il a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que ceux qui ressurent des bons cœurs, sa parole, quand Pierre a dit cela, ça a été aussi inscrit là-bas, oublié dans les Mais Ceux qui ressurrent des bons cœurs, sa parole furent baptisés. Et les noms des disciples avaient 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres nous ont enseigné ce que le maître leur avait enseigné, parce bah, que c'était là la parole de Dieu, effectivement, et d'être apportée au peuple de Dieu, et c'est cette même évangile effectivement, la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour que cela serve de témoignage alors viendra la fin c'est cela que le Seigneur a fait et si j'ai bien compris peut-être que je ne vous ai pas bien aussi compris vous avez parlé de l'évangile des pentecôtistes des prémistériens mm -hmm. et de la bonne nouvelle du royaume mm -hmm. y a-t-il vraiment une différence entre les deux et que, veut que signifie Bonne nouvelle du royaume, concrètement parlant, parce que devant vous, peut-être qu'il peut y qu avoir des profanes qui ne connaissent pas ce que c'est pour tout le monde. Bonne nouvelle égale à évangile. Et pourquoi aujourd'hui vous, vous me différenciez ces deux termes Mais en fait, c'est vraiment une très bonne question que vous venez de poser. Quand on parle de bonne nouvelle, en fait, c'est l'évangile. Maintenant, la différence est celle-ci la bonne nouvelle du royaume. C'est bon pas en fait l'évangile des églises en fait, mais c'est cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume, celle qui vient effectivement du Seigneur lui-même. Parce qu'il faut que nous puissions faire cette distinction. Il y a donc dans le monde dans lequel nous sommes des universités bibliques qui sont donc établies, dans lesquelles tous ceux qui doivent arriver à pouvoir être des pasteurs, parce que dans l'église comme le pentecôtiste, Baptiste ou presbytérienne, il y a des universités dans lesquelles il vous faut entrer et vous sortez pasteur, vous sortez évangéliste, vous sortez prophète, vous sortez apôtre, vous sortez docteur. Alors, ceux-là, ils sont formés de cette manière-là pour que ce qu'ils ont eu à pouvoir avoir reçu dans les études de l'école biblique, effectivement, qu'ils puissent aussi les transmettre maintenant dans leurs églises. Donc, vous avez des pasteurs qui ont des diplômes, effectivement, comme. Les hommes qui étudié en fait dans les universités, tout à fait, hein, euh, les autres universités, tout à fait, normalement, les universités, suite. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir. Parce que dans les scènes d'écriture, si nous voulons voir à peu près, pour que vous compreniez la différence entre l'évangile du royaume et l'évangile des églises. Regardez ceci. En rapport avec l'évangile du royaume, c'est-à-dire, c'est tout ce qui vient de Dieu. Et c'est lui qui enseigne. Ce n'est pas l'homme en fait, c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle en fait sur l'homme que Dieu a appelé. Ce n'est pas l'Église qui appelle l'homme, ce n'est pas l'Église qui donne en fait la tâche effectivement un ministère particulier à un homme, donc c'est le Seigneur qui appelle l'homme. Comme le Seigneur appelle l'homme, lui même dans le Seigneur qui appelle l'homme, il a placé dans cet homme les capacités nécessaires en fonction du ministère que Dieu va lui confier est appelé pour être missionnaire, un apôtre il est né avec des dispositions effectivement et surtout qu effectivement que dieu a placé un don en lui que lorsqu'il apporte la parole c'est en fait un apôtre on réalise effectivement que ce n'est pas un évangile ce n'est pas estimé. son ministère est un ministère apostolique mais alors quand vous allez à l'université vous formez des gens qui sont effectivement ils sortent avec un diplôme d'apôtre mais alors, quel, comment réellement cet homme-là va arriver à pouvoir réellement se positionner dans l'œuvre de Dieu mmh. Mais il ne saura pas se positionner parce qu'il n'est pas né apôtre. Il est né effectivement un citoyen comme tout le monde, mais à cause de l'école biblique, on lui a donné un titre d'apôtre. C'est là que la confusion maintenant est réellement au milieu de l'Église. Parce qu'en rapport avec l'Évangile du Royaume, là, il n'y a pas la main de l'homme. Dieu qui a le contrôle sur l'homme, effectivement, qui l'a appelé comme, effectivement, dans les saintes écritures, on peut voir l'appel de l'apôtre Paul, effectivement, c'est le Seigneur qui a dit, effectivement, que cet homme est un instrument que j'ai choisi et a choisi cet instrument, effectivement. Il a mis les dispositions dans cet homme pour qu'il puisse arriver dans une condition telle que qu'il soit en communion avec Dieu, qui est l'auteur de la parole. Parce que Dieu, ayant a appelé Paul, et qui était sur le fait de Paul, effectivement. Cet homme avait d'abord été dans une école des gabaliers le mettait instruit, et qu'il avait ses connaissances qu'il transmettait aux autres, pensant qu'il servait Dieu, mais avec cette connaissance, il tuait en fait le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il a plu à celui qu'il avait mis à part, et les saints et sa mère, effectivement, de lui révéler. Donc les choses sont venues maintenant par révélation. Donc l'évangile que nous prêchons, nous ne prêchons pas intellectuellement pour avoir été à l'école, avoir étudié les Grecs les Ceci et les Cela. Non, non, non, non, non, non, non. Nous le prêchons en fait par révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation La révélation, en fait, c'est la pensée exacte de Dieu au sujet de la parole qui avait été. Annoncer. Je vous donnerai donc un exemple pour exprimer cela de manière assez claire et précise. Tout un chacun de nous sait effectivement que dans toutes les églises, le baptême qui est pratiqué, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si le racontons très bien, et tout le monde dit on se réfère, c'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire en réalité. Oui, c'est vrai. Alors, nous retournons à Matthieu, chapitre 28. Le Seigneur a dit à ses disciples, regardez très bien, verset 18. Jésus étant approché, en parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il a parlé ainsi, il s'est bien adressé à ses disciples, à ses apôtres qui étaient là, vous et moi, nous n'étions pas là. Donc Pierre était là, Jean était là, donc tous ces apôtres-là étaient là en fait à faire. Alors maintenant, ceux à eux que Dieu avait donné cette commission, voire aller et baptiser au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez ce qui est étonnant et ceci. Le jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte, des actes 2, au chapitre 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il et dit à Pierre et aux autres apôtres, donc à Pierre, aux autres apôtres qui étaient là, effectivement, le jour où le Seigneur avait parlé, mais ô oh, homme oh, frère, qu que ferons-nous Voilà l'homme auquel le Seigneur avait dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu. Je maintenant faire en sorte que cet homme puisse entrer. Et pour le baptême, il devait suivre scrupuleusement ce, ce que le maître avait dit. Le maître avait dit, le baptisant, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors là maintenant, ces jours-là, Pierre, c'est tout le monde. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà, on se pose la question, Pierre s'est-il trompé A-t-il contredit le Seigneur A-t-il réellement contredit Parce que là maintenant, on se pose la question, et qu'est-ce qui se passe parce qu'il était question de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Pierre devait baptiser dans le nom Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, c'est ce que toutes les églises aujourd'hui font. Mais Pierre Lorsqu'il a reçu cette parole, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur lui a donné la révélation. Regardez ceci. Matthieu, chapitre 28, nous reprenons là-dedans. La Bible nous montre, comme le Seigneur l'a dit, d'une manière aussi précise et claire, qu'il dit bon, baptisé au nom, au nom. C'est-à-dire que c'est un nom. Parce que c'était trois personnes, effectivement, il y aurait les pluriels. C'est un nom au sein lieux, auquel se rapportent les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut pas être baptisé dans les titres on doit être baptisé au nom, le nom auquel okay, c'est la peau, les titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. Alors maintenant, Pierre a reçu la révélation. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Et les prêchants, en fait, dans la révélation, donc la parole que nous prêchons, elle est placée à sa juste place, parce que nous avons donc la pensée de Dieu au sujet de la parole qui a été prononcée. Et si donc Pierre a dit effectivement que... Il a réellement baptisé réellement le peuple de Dieu conformément à ce que le Maître lui avait dit. Je vais vous le prouver. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, nous lisons l'écriture ici où cet homme des dieux nous parle, nous montrant d'abord en nous disant au verset 1, il nous dit.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 Il nous dit bien ici un seul Dieu. Voilà comment il nous montre que réellement, que ce seul et unique Dieu, il ne peut pas être en trois. Ce n'est pas possible, non, mon frère. Ça, c'est du paganisme, en fait. Ça veut dire que vous êtes retourné, effectivement, à l'idolâtrie. Dieu, si nous a fait sortir, effectivement, du païen, du paganisme, parce que nous avons plusieurs dieux. Mais maintenant, vous venez, maintenant, dans les avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, vous avez trois dieux. Or, la Bible dit. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, de ta force. Lequel de ces trois tu vas aimer de tout ton cœur Parce que tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lequel Parce que c'est Matin, c'est Dieu que tu es censé pouvoir aimer de tout ton cœur, mais tu en as trois. Donc c'est ce que vous prêchez aujourd'hui en parcourant le monde entier. Ah. Et faire manifester Venons trois de Bruxelles, vous êtes passé par le Capan et vous êtes arrivé au Congo, au Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, sous l'invitation du pasteur Abiyahoui. Vous avez parlé de la révélation, et notre délice aussi comprendre ce mot, connaître Dieu et comprendre comment il se révèle. Mm -hmm. euh, vous avez prêché le 19 août, ici à Pointe-Noire, 2011, sur le fondement que l'apôtre Paul avait bâti comme une salle d'architecture. Et dans vos commentaires, vous avez fait une brève aper... un aperçu sur euh, la conception que les gens ont aujourd'hui du message du temps de la femme. Alors, à ma question, de savoir que vous prêchez-vous, vous avez parlé du ro... du, du, du, de l'évangile du royaume. N'est-ce pas l'évangile ro... du... Du, ro... du, ro... du... du royaume est synonyme au message du temps de la femme aujourd'hui Exactement, mon précieux frère. Il y a une chose, il faut que, en fait, on, on se comprenne très bien. Les gens ont donné en fait. Euh, une mauvaise connotation aujourd'hui au message du temps du soir, le message de l'heure effectivement aujourd'hui. En fait, ils ont eu à pouvoir ramener ce message comme étant quelque chose qui serait peut-être en dehors de la Bible ou quelque chose qui s'ajouterait qui à la Bible en fait. Il faut que les gens comprennent une chose, c'est pourquoi, et c'est sûr et certain, les gens parlent en fait de, de Branhamistes. Oui, certainement, les Branhamistes existent. Parce que les Branhamistes, et de cela, effectivement, qui d'une certaine manière, se réfère à Branham, tout le temps, il y a un Branham a dit, il y a un Branham a dit, il y a un Branham a dit, un a dit, Je voudrais que tous comprennent qu une chose ce que... William Branham est un véritable prophète de Dieu que Dieu a envoyé dans ce temps du soir. Et son ministère est un ministère biblique et confirmé pour ce temps. Et c'est le dernier messager dont les seigneurs ont dit, il tient dans sa main cette étoile en fait. Il est le dernier messager. Le problème, c'est que les gens doivent placer les choses à leur juste place. Le message, quoi Mais c'est en fait la lumière pour pouvoir éclairer, pour que le peuple de Dieu voit clairement ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Le message a été envoyé en fait pour que nous puissions connaître véritablement quelle est donc la pensée exacte de Dieu au sujet de ce qui a été donc proclamé effectivement par les apôtres. C'est-à-dire qu'en retour sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et c'est certainement ce message qui est en fait la bonne nouvelle du royaume du Dieu, c'est-à-dire effectivement la lumière que Dieu a répandue effectivement sur la terre dans ce temps où nous vivons, pour que réellement la parole de Dieu soit prêchée conformément à la pensée et à la volonté juste de Dieu, afin qu'elle soit reçue dans le cœur de prédestinés des élus de Dieu. Donc, c'est un retour à la Bible selon la pensée et la conception. Juste et exact de Dieu, et non pas selon, en fait, la, la manière dont les ecclésiastiques effectivement, ont présenté, effectivement, la Bible. C'est pour ça, quand on parle, même, du message de William Ballard, il est parlé du message de la restauration. Restaurer, c'est ramener quelque chose dans sa condition originale, mm -hmm. comme cela était, donc, au commencement. C'est-à-dire, que je le répète encore très bien, ce que tout prédicateur qui prétend croire réellement que William Ballard était un prophète de qui il a porté le message du temps du soir est censé pouvoir prêcher la parole de Dieu à partir de la Bible, mais pas à partir des brochures, mais sur base des saintes écritures pour montrer que le message est bien dans la Bible et même la révélation des sources sont dans la Bible. Alors, euh, la Bible dit que d'une source pure ne peut sortir que l'eau pure. D'une source souillée ne sortira non plus que l'eau souillée. Vous avez fortement, avec véhémence, Dit que le message de William Branham était authentifié par Dieu. Mais d'où vient-il que de ce message confié à William Branham, qui devait préparer la seconde venue, la seconde venue de Jésus-Christ, d'où vient-il que ce message ait plusieurs ramifications Les uns pensent que les sept premières sont révélés, les autres disent que Branham, c'est Dieu Dieu actuellement, il faut être baptisé son nom les autres pensent que le mariage et divorce fait partie de la révélation, comme vous venez de parler d'autres vont encore plus loin. Alors, pourquoi d'un ministère authentifié par Dieu, sans sortir plus de ramifications? Que Dieu te bénisse pour cette question de oui, frère. Je voudrais répondre d'une manière assez claire et précise. Il y a une chose qui est très importante que le peuple de Dieu doit vraiment savoir. Et surtout, ceux-là qui aussi prétendent croire le message du temps de soi, vont lui avoir pouvoir, amener en fait, c'est chaos comme Aujourd'hui on peut le voir, amener jusqu'à ce que même les gens le voient même des mépris quand on parle du message. Ah, ils pointent les doigts d'une manière négative. Ce qui s'est passé, c'est quoi Ce que les gens n'ont pas compris réellement la pensée exacte de Dieu dans ce temps du soir pour ce message que le Seigneur a envoyé. Si nous remarquons très bien, les Saintes Écritures nous montrent qu'effectivement que le Seigneur a dit dans la parole, je pense dans le livre de Malachie, je vais le dire, je vais le dire, Malachie, Malachie au chapitre. Quatre, je pense. C'est juste la fin du livre avant. Je ne Attendez, je vais juste le trouver pour que euh, nous puissions. C'est très connu de tout le monde. Verset 5, il dit Voici, je vous enverrai, et dit les prophètes Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Il dit De part, je viens de frapper le pays d'interdit. Et comme vous le savez, la première partie concernait donc la première du de avec le ministère de Jean-Baptiste. Et la deuxième partie, effectivement, concernait donc William Branham. Et vous voyez bien ici, au verset, dit Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. » Donc, nous qui sommes réellement nos pères, en fait, ce sont les apôtres. Et si vous remarquez très bien la manière dont les apôtres ont prêché la parole de Dieu, c'est ce que l'apôtre. Paul a eu à pouvoir dire, et je vais le dire pour vous aussi dans le livre des Galates, effectivement, au chapitre 1. L'apôtre Paul qui dit ceci euh, Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je désire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ne pas de l'homme, je ne l'ai, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. William Branham, le frère, le prophète de cet âge, le messager, a eu une expérience. Il a été transporté au-delà de l'île. Et ça, je voudrais que la chose soit aussi claire et comprise par tous. Et de l'autre côté, effectivement, lorsqu'il est arrivé, on l'a pu voir. Il y avait beaucoup de monde, effectivement, là-bas. Et puis, euh, l'ange lui dit, mais ce sont tous ceux-là qui qui, qui, qui, qui, qui qui sont venus donc à la fois d'intervenir. Mais ce sont tous les parents ils disent, non, non, non, non, ce sont donc des convertis que tu as eu lorsque tu prêchais la parole de Dieu et qui ont qu reçu euh, les comme communes sur la personne de la Alors, l'ange lui dit, tu seras donc jugé aussi sur la base que tu as prêché à ce peuple ici. Alors William Bonham pose la question, est-ce que Paul sera jugé L'ange lui dit, oui, certainement, Paul sera jugé. Alors William Bonham dit à l'ange, dit, mais... Si tous ceux-là qui ont cru ce que Paul avait prêché seront donc agréés qu'ils rentrent dans la présence du Seigneur pour vivre éternellement avec lui, le mien aussi entreront. Alors, elle a dit, mais, mais parce que moi, William Wallin, je prêchais comme Paul a prêché. Alors, nous nous posons la question de pouvoir savoir. Lorsque, la, lorsque William Walam dit qu'il a prêché comme Paul a prêché, on se pose la question, de savoir de quelle manière est-ce que Paul a eu à pouvoir prêcher. La Bible nous le montre, effectivement, que fait, il bon, okay. Paul, il dit, mais c'est pas révélation que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. Il est dit lui-même d'abord d'une manière assez claire et précise. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, il dit ceci il dit, je vous rappelle, frère, que. Je, dis, je vous rappelle, frère. Le que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous l'aurez tenu tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Alors, dès qui a-t-il reçu cela Chapitre 11 au verset 23 dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Donc, cet homme était sûr et certain que ce que lui il enseignait il n'avait pas appris quelqu'un. Hein. Non, non, non, Il a reçu le Seigneur. C'est pourquoi d'abord, il me dit, mais quand bien même un ange descendrait du ciel et a montré notre évangile que je vous ai annoncé, mais qu'il soit maudit. William oui, Bonham a ah, réellement apporté la parole de Dieu pour ce temps du soir par révélation. Donc il a reçu aussi la révélation, par révélation, la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a reçu, effectivement. Parce que l'Église de Christ, effectivement, doit être sur le fondement des apôtres. fondement des apôtres des apôtres, sur le fondement sur lequel les, les apôtres étaient, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils doivent -il être amenés, effectivement, sur les enseignements des apôtres. Comme la Bible le dit, effectivement, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, c'est homme, de la même manière que le Seigneur avait utilisé Paul, il a aussi utilisé. Alors, maintenant, si un homme aujourd'hui. Doit se mettre des mots pour prêcher aussi ce message. que je prêche le message, il faut aussi qu'il puisse recevoir la révélation de la même manière que Pierre, que Paul l'a reçu, mais aussi que William Branham aussi l'a reçu. Puisque le Seigneur s'est saisi de William Branham pour qu'il puisse réellement être utilisé en tant que prophète et que la révélation a été donnée pour que toi et moi nous puissions aussi recevoir, parce que William Branham ne peut pas vous apporter la révélation. La révélation ne viendra jamais, non, la révélation vient toujours de Dieu. Mm -hmm. Vous pouvez lire les brochures, vous allez répéter les choses que vous n'avez pas compris, parce que vous avez compris, jusqu'au jour où Dieu doit vous révéler. Mais c'est comme les baptême au de Jésus-Christ. Je ne peux pas me faire baptiser seulement parce que quelqu'un m'a dit il faut que le Seigneur te révèle pourquoi tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut d'abord que toi-même tu reçois la révélation et la parole de Dieu pour que tu la portes aussi aux autres et tu la rapportes aussi avec la pensée exacte où j'ai la parole qui avait été prononcée. Beaucoup ont couru parce que après avoir lu les brochures, les en Manat, ils se sont mis debout, commençaient à pouvoir maintenant parler aux dénominations, ceci et cela. Alors qu'ils sont sortis des dénominations, ils n'ont jamais été convertis, ils sont restés, ils sont simplement changés des, des lieux, quittés par exemple l'église pentecôtiste pour aller dans un local écrit mais ça du temps du soir, mais le même esprit pentecôtiste est toujours resté là, parce qu'ils n'ont jamais été convertis, l'heure qui n'a jamais été changés, ils n'ont même pas compris les plans, ce sont les gens-là qui sont Branamadi, Branamadi. Il n'y a pas un ministère de dans les Saintes Écritures. Tout ministère est appelé de Dieu, tout homme est appelé de Dieu, doit recevoir aussi la parole de Dieu. Si nous avons le même esprit, nous prêcherons le même message. C'est pour ça, puisqu'ils n'ont pas été appelés de Dieu. Il est normal que chaque fois qu'ils montrent d'achat, ils aient toujours des brochures. Ils ont des brochures, des de citations sur de citations. Dieu nous a pas appelés à pouvoir aller les citations en citations, mais de prêcher la parole de Dieu. Et pour la prêcher, il faut la voir. Donc pour le message du temps du soir, Beaucoup se sont mis à pouvoir apprécier ce message. Ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Ils n'ont aucune connaissance des choses de Dieu. Même pas la révélation. Mais j'en ai beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un tel chaos dans les choses. Finalement, lorsqu'on a connu simplement que William wa'anam, on devait idolâtre en fait. On devait fanatique de William wa'anam. On nous parle de William Wana, effectivement, finalement, on ne fait quoi Par adorer non. Parce qu'on ne connaît pas, les seigneurs, connaît pas le Seigneur. On n'a pas reçu la révélation. On ne connaît pas le Seigneur. On n'a pas reçu la révélation. Et les spectateurs, nous sommes avec le frère. Là, on je répète qui vient droit de Bruxelles, et il en séjour ici à Pointe-Noire pour apporter la bonne nouvelle parce qu'il est missionnaire du Saint-Jésus. Frère enfin, Léonard, euh, je voudrais un peu venir à notre temps. On dit souvent qu'il y a six, cet âge, le premier âge, le deuxième et le septième, euh, dont William Branham était le, a été le messager. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés au temps où William Branham n'est plus là, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est Matthieu 25, comme certains disent, sorti du message du temps de la fin, que c'est lors du cri de minuit. Quel est votre aperçu par rapport à l'actualité du royaume des cieux et par rapport à cette compréhension de Matthieu 25 et Je crois qu'il y a un problème, mon ben bénévole frère, d'interprétation de la parole de Dieu. Et Matthieu 25, en parlant de Vierge, est une parabole, une manière de pouvoir illustrer pas un ministère qui est donc indiqué, qui doit y avoir un ministère de réveil, comme j'entends effectivement dire les cris de minuit, le ministère pour pouvoir réveiller les tous. Et ce qui est troublant, ce qui est triste, c'est que ces gens qui sortent, qui se tiennent attrapés de Dieu en se disant, j'ai un ministère de réveil pour réveiller les La question que je pose d'abord, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, la question que je pose d'abord, cette personne-là qui s'est dit lui être, avoir un ministère des, des, des, des cris de réveil pour réveiller l'épouse. Donc d'après lui, d'abord, l'épouse dort. Ok, bon, si l'épouse dort, alors lui lui lui qui a le ministère de réveiller l'épouse, l'écrit là pour pouvoir réveiller l'épouse, il est d'où Il fait partie de l'épouse ou bien il est en dehors de l'épouse Parce que s'il fait partie de l'épouse, si l'épouse dort, il va dormir aussi. Oui. Mais alors, si maintenant lui, il s'est dit non, c'est moi qui dois réveiller, alors il n'est pas de l'épouse. Il doivent venir alors de l'autre branche, effectivement. Alors, voyez-vous, frère, je crois qu'ils ont un problème, les gens ont un problème. Quand on cherche tellement à pouvoir trouver des, des ministères particuliers, ben les démons viennent aussi danser avec vous. Hein. Je crois que nous devons rester humbles, mais simples, effectivement. Nous sommes dans un temps où le Seigneur lui-même est en train de pouvoir agir. Le Seigneur avait dit, ah oui, il le prophète, madame des prophètes, mais ça, c'est à dire, c'est de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message. Il sera précurseur de la seconde venue de Christ. William la est parti. Mais le message reste. Et quand William Branham était vivant, ce n'était pas William Branham qui était très important, c'était le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, comme vous lisez dans les scènes d'écriture, en parlant des âges. Que Dieu vous bénisse, frère, pour vos questions. En parlant des âges, effectivement. Et la Bible dit, après avoir donné le message, il dit, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit. Donc c'est toujours le Saint-Esprit. Un, un ministère ou un don où le Saint-Esprit n'agit pas, cest homme il peut faire n'importe quoi. Donc le principal, c'est le Saint-Esprit. Il dit, mais je vous enverrai les consolateur, l'Esprit de vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui qui est en fait euh, la pièce centrale. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Voici j'essaierai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, il est absolument important qu'on demeure en fait dans la parole du temps du soir, dans ce message, mais qu'il soit réellement laissé dans son contexte biblique, comme le Seigneur l'a donné. Parce que, bien aimé frère, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. quand on, Il faut quand même voir comment Dieu a eu à pouvoir agir dans la vie de ses prophètes. William là, n'a jamais prêché à partir des brochures, c'est toujours à partir de la Bible. Hein. Pour nous montrer que... Il n'a jamais.. Parce que j'entends aujourd'hui des gens qui... Oh, ils sont fâchés, ils savent Il oui, notre absolu, ce sont les brochures, frère. Une brochure ne peut jamais être un absolu. L'absolu est toujours la Bible, la parole de Dieu. Parce que la brochure doit être ramenée dans les scènes des questions. Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, on laisse de côté. Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, on laisse de côté. Parce que l'émission c'est que, que dit la Bible. Au frère Léonard, on dit qu'il nous reste encore, je crois, 20 minutes. Il euh, y 20 minutes là, nous, savoir frère Léonard. Si vous Prêcher la bonne nouvelle du royaume, si vous qui prêchez le message selon les contextes bibliques, aujourd'hui vous avez euh, une personne sur vous qui vous conduit pour vous orienter à prêcher ce message, Merci. à prêcher cette bonne nouvelle. C'est une très bonne question, mon précieux. Si moi je j'avais une personne comme ça au-dessus de moi qui doit me conduire, me dire ce que je dois faire, alors je ne serai pas serviteur de Dieu. Parce que dans les scènes écritures, nous pouvons voir que le, le, celui qui appelle des hommes au ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur n'a jamais établi un homme qui soit au-dessus des autres pour dire, je suis le chef des prédicateurs, je dois donner aux prédicateurs les, les, les prédications, les enseignements pour Et puissent les donner aux autres. C'est antiscriptuel Peut-être qu'il s'appuie sur l'écriture. C'est que Christ avait dit à Pierre, toi tu es Pierre. Je voulais que tu pèses ceux qui sont avec toi, les frères qui sont avec toi. Et Il faut bien comprendre une chose pour bien dire, frère. Et c'est cela que euh, les gens interprètent mal les choses. Sinon, la Bible serait sans le succès de ça. Le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais établi Pierre comme étant le chef de prédicateur. Chose pareille. Non, non, non. Alors, si Pierre. Parce que vous savez, frère. Quand on parle des prédicateurs, effectivement, ce sont ceux-là qui apportent la parole de Dieu. Donc, derrière ces hommes-là, il y a donc des âmes qui doivent croire, effectivement. Et quand on parle, effectivement, de cela, ce sont en fait des ministères qui sont établis dans le corps de Christ. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces prédicateurs, pour leur donner des instructions et des indications, comment leur arriver à pouvoir faire, cet homme-là, il devient Christ, en fait. Il prend donc la, la place de Christ. Dis, bon, il est donc la tête de l'Église, en fait, parce que celui qui dit, vous devez prêcher comme ça, et quand moi bon, je dis comme ça, c'est comme ça, c est, c est, frère, alors il a pris non seulement la place de Christ, il a pris encore la place du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit en conduire. En fait. Cet homme-là, c'est un Christ Alors, euh, Messie, nous transiterons à les écritures, et nous je ne sommes pas vraiment des éclats, de, de quel endroit, ça, ça c'est trop, mais je crois que dans le Nouveau Testament, on parle des colonnes de la vérité étaient Pierre, Jean et Jacques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on pourrait trouver les mêmes colonnes, puisque le message nous ramène à la foi et nos pères apostoliques qui sont les apôtres Oui, c'est une bonne question, mon précieux frère, quand on parle de colonnes. En fait, pourquoi on parle en fait de colonnes D'abord, c'est une très bonne question. Dieu vous dire, non, parce non. que vous posez des très bonnes questions. Et vous m'avez cité Pierre, en fait, c'est même l'apôtre Paul qui, qui l'a dit ici. Regardez bien. Les... Dans, dans le livre de, de, de Galate, il nous fait parler de cela, je pense que c'est au chapitre, chapitre 2. Et, et, et là, là c'est vraiment bien Merci. votre question. Que Dieu vous bénisse les gens. Regardez comment cet homme nous montre même qu'il. En réalité, il n'y a pas ce oui. qu'aujourd'hui on nous dit que Pierre, c'est Pierre ou bien un homme que Dieu aurait choisi, établi au-dessus de prédicateurs. Non, non, c'est en tes Regardez d'abord ici. Paul nous dit ici, d'abord il nous dit une chose. Pour que nous puissions voir comment quand Dieu appelle un homme, il est place dans une liberté. Pas dans une domination, une mission qui est, je dois être connecté. Non, non, Regardez. Non. d'abord ici, Paul le dit, il dit, euh, à, à parlant effectivement de l'appel que le Seigneur lui avait donné dans Galatio chapitre 1, il dit, euh, il, dit il dit la parole que je vous ai annoncée, l'évangile que je vous ai annoncé, qui est pas par moi, n'est pas de l'homme, parce que j'ai lui a pris d'un homme. Il dit, mmh. vous avez su en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravager l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de celles de mon âge et de ma nation étant animé d'un sceptique pour les traditions de mes pères. Mais lorsque il plut à celui qui m'avait mis à part des saints de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçage parmi les païens, aussitôt il me dit, va voir Pierre qui est la tête de l'église. Non il dit, aussitôt, aussitôt, aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni les sangs, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mm. Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Et maintenant, au chapitre 2, verset 1, il dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et aussi, à, et, et, et aussi, et aussi, petite avec moi, et ce fut après une révélation que j'ai monté. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous avez remarqué cela Il dit à ceux qui sont le plus considérés. Donc, d'abord je je entendu dire, mais titre qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui étaient effectivement introduits et glissés parmi nous pour écrire la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur existence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à pierre pour, pour les, pour les, pour les pierre pour les circoncis, car celui qui a fait des pierres à la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte de l'apôtre de païen, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Séphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la même association afin en fait que nous en nous vers le païen, eux vers les circoncis et il nous commandait à savoir nous souvenir des pauvres, en fait, c'est qu'il c'est qu une bonne chose. En fait. voilà. Donc, ils ne vont pas donné des instructions, parce que quand Paul, Paul, effectivement, a eu à pouvoir aller vers Pierre et Jean pour parler avec eux, il a exposé l'évangile qu'il prêchait, effectivement. Pour quelle raison, mon frère Parce que Paul, Pierre, Jean et Jacques, effectivement, ils avaient marché avec le Seigneur Jésus. Ah, ah, et ce sont ceux-là qui ont pu un pouvoir en ils ont marché avec le Maître, ils ont vécu avec le Maître pendant tout ce temps que le Maître était sur terre, et le Maître leur a donné effectivement aussi des recommandations et ils avaient fait le dépôt de l'évolution. Alors pourquoi on parle d'eux comme étant de colonne en fait Des hommes qui ont eu une expérience avec le Seigneur, une expérience personnelle et à marcher avec eux. Il ne faut pas me dire parce que je marchais avec les, les prophètes. Les prophètes n'est pas le Seigneur Jésus. Vous voilà parce que beaucoup de gens, oui, pour préciser, j'ai entendu des, des histoires -là, pour prêcher ces messages, il faut avoir marché avec les prophètes. C'est comme si les prophètes écrissent. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, à marcher avec les prophètes Je dois marcher avec le Seigneur. Oui, j'aime beaucoup Yamouana. Mais mon ministère ne peut pas venir là. Je peux, bien, hein? je peux même dormir avec lui. Je ne recevais pas le ministère. Donc, c'est avoir une expérience personne, avec le Seigneur, lors de ton appel au ministère, tu sais que tu connais toi-même, personnellement, le Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul l'a dit quand j'étais avec dans ma vie, dans les salles de là, parce qu'on aime bien les grands groupes salles la de l'art, Caïphe à la tête pour donner des instructions, etc., cet homme a ravagé les vies. Mais quand il a plu au Seigneur de se révéler à lui, il était attaché au Seigneur. Il était attaché au Seigneur. C'était que dit la Bible. Nous demandons des minutes supplémentaires afin que nous puissions continuer cette interview. Parce qu'il est toujours dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, les pieds qui ont apporté les bonnes nouvelles, c'est le frère Léonard manifesté qui vient de Bruxelles. Frère Léonard manifesté, je reviens un peu à ce que vous avez rapporté par rapport à Matthieu 25, où nous avons vu qu'il y a l'épouse. Et cette épouse a-t-elle un mystère en ce temps de la fin Ou ce mystère est une interprétation encore particulière, naissant toujours du message du temps de la fin le Seigneur vous bénisse richement, mon précieux frère. Je vous envoie pour que Dieu vous bénisse. Vous posez de très bonnes questions, oui. la sont question oui. nécessaires. Mon précieux et bien-aimé frère, dans cette Bible que j'ai ici, je n'ai même pas vu une écriture qui parle d'un certain ministère de l'épouse. Alors je me pose la question pour pas savoir d'où les gens sont allés tirer effectivement l'expression, le ministère de l'épouse. En fait, c'est ça le problème. Quand un prophète prêche la parole de Dieu. Il faut que vous soyez dans le même esprit pour que vous compreniez effectivement quelle est la pensée la Donc, lorsque le frère Bernard parlait, en fait, en citant même cette référence de l'épouse d'un ministère, en fait, il parlait d'une chose, c'était donc la manifestation du Fils de Dieu qui est écrit dans Romains au chapitre 8, il dit, la terre entière est soumise après la manifestation du Fils de Dieu. Vous savez, vous-même, parce que quand, quand on parle de ministère, ça veut dire effectivement que bon, euh, c'est une action, on va prêcher, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, il va vouloir le convertir, ainsi de suite. Mais mon frère, bien, bien, bien mes frères, je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Ce, ce qui va se passer en fait, c'est la pluie de la dernière saison. Et cela dans le livre des actes, chapitre 3, verset 19, nous lisons cela avec vous. Et comme vous l'avez si bien posé comme question, parce que c'est un rapport avec l'épouse, qui dit ceci... Verset 19. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Je disais, effectivement, si nous lisons maintenant cette écriture ici, il nous est dit qu'en réalité, le Seigneur Jésus est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Oh, tous ceux qui croient en message en le soir savent très bien qu'en rapport avec le ministère de William Branham, le prophète, je crois Matthieu, je pense au chapitre 17 quelque chose comme cela. Matthieu chapitre 17, le verset 10, il dit, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc est-ce qu'ils disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc. Le ministère de William Branham, c'est un ministère de la restauration. Donc au travers de ce ministère, il y a donc eu le rétablissement de toutes choses. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que le rétablissement de la parole de Dieu. Alors on se pose la question, on va savoir, alors pourquoi le Seigneur ne pas venir Parce qu'ici, il fallait qu'effectivement, que jusqu'au rétablissement, effectivement, de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement. Donc les derniers prophètes, il n'y aura pas un autre prophète de qui va venir. Les derniers, dire, voilà, le dernier, effectivement, c'est-à-dire en rapport au le message, effectivement, de cette année-ci. Alors, non, je vais terminer. Donc, ce qui veut dire, effectivement, que là, nous voyons qu'il réalité, que ce que nous devons comprendre, c'est que la parole est en restauration, puisqu'il faut maintenant avoir le pouce de Christ. Ah, vous savez comment tous ces évangiles qui ont été apportés effectivement, n'ont pas produit, effectivement, des, des dénominations, des fils qui appartiennent, effectivement, des églises nominationnelles. Mais pas effectivement un peuple de Dieu. Donc il fallait la parole. Pour qu'il y ait un peuple de Dieu qui soit ramené à Dieu, il faut que la parole, la parole restaurée, qu'elle soit reçue dans le cœur d'un homme, alors cet homme-là est restauré et ramené maintenant sur le fondement biblique. Donc, la parole a été restaurée, il faut maintenant que le peuple reçoive cette parole restaurée pour que l'épouse soit restauré, ramené dans sa position originelle. C'est ce que le Seigneur attend en fait, la restauration de l'épouse. C'est-à-dire qu'étant revenu à sa position originelle, et alors maintenant qu'est-ce qui va se passer Puisque, en fait, ce qui, qui donne effectivement la vie, c'est la sémence, en fait. Oui. C'est la parole. Tout à fait. Et cette sémence doit être reçue, en fait, dans le cœur. Et la pluie de la dernière saison ne tombera simplement que sur l'épouse. Et cette pluie, effectivement, c'est pour manifester maintenant, véritablement, que celle-ci, c'est vraiment l'épouse de Jésus-Christ. Et qu'en réalité, effectivement, que cette épouse arrivait à cette maturité, parce que. La sémence, lorsque tu la mets à terre, lorsqu'elle commence à toi, aussi, il faut qu'elle puis puisse être exposée maintenant au soleil pour qu'elle puisse avoir la même teneur qui était au commencement. Donc la parole qui a été sémée doit arriver à la fin, la parole aussi. C'est pourquoi le prophète dit que l'épouse dira la chose sera. C'est-à-dire qu'elle a la même nature qui est son époux. L'époux est dans la parole, elle a la parole créatrice, elle dit la chose, elle doit s'accomplir. Alors, ce qui est important, on va savoir ceci. Donc, quand cette pluie va tomber, effectivement, et tomber sur le peuple de Dieu, l'épouse de Christ, il y a réalité, effectivement. Et dans le corps de Christ qui est en fait l'épouse, effectivement, il y a des ministères. Donc, ça dit dire qu'effectivement, que les frères qui prêchent l'évangile, il y aura encore, effectivement, une puissance encore davantage. Mais comme j'ai entendu un frère qui disait, oui, il y aura ce moment-là, on va faire des miracles, il y aura beaucoup de convertis. Je me pose la question de pouvoir savoir. Ces convertis, en question, vont aller où parce qu'effectivement, l'épouse est manifestée pour pouvoir partir. Ils ne peuvent plus, effectivement, entrer dans le corps de Christ parce que c'est terminé. Que personne ne vous dise qu'à ce moment-là, il y a encore des gens qui vont entrer. Non, parce que la pluie est sur l'épouse. C'est-à-dire n'a pas dit, j'ouvre les portes vous rentrez aussi sur la pluie. Non, elle est tombée, effectivement, pour que l'épouse, en fait, ça mène la maturation de l'épouse, pour qu'elle soit, elle doit, transportée, effectivement, dans les airs. Donc, les sœurs seront toujours sœurs vivant, effectivement, sans la parole de Dieu, mais encore davantage avec les choses de Dieu et les frères qui sont appelés à pouvoir prêcher l'évangile, Dieu le conduit, effectivement, ils annoncent encore, effectivement, ils peuvent rendre témoignage effectivement, mais cet homme est terminé, en fait, parce qu'avec l'enlèvement de l'épouse, en vérité mon frère, c'est-à-dire que le temps de la grâce est terminé. Avec l'enlèvement de l'épouse, le temps de la grâce sera terminé. Mmh. Dernière question pour que nous nous quitter. je pense que vous êtes toujours le homme oui. qui, oui. qui a accompagné Eva qui a traduit Eva dans différents pays, vous êtes toujours le même et Léonard Fessé mmh. qui accompagnait Alexis Barellé mmh. et qui est venu jusqu'ici à votre noir, tra traduisons les mêmes hommes des Dieu mmh. Et pourquoi aujourd'hui Léonard Fessé ne nous a même pas parlé dédicacé l'un des deux dans cette interview Ah mais c'est une bonne question, mon précieux frère. Je vous en prie. Et... C'est quand même un peu triste. Il est vrai que. Je suis... Dernièrement, avant de venir ici, j'étais à Lausanne avec mon bien-aimé frère Bahélier. -Bien. Il est vrai que je n'ai pas transmis les salutations, parce que je crois qu'avant de venir ici, j'ai le eu au téléphone. Euh, j'étais donc d'abord à, à Myanmar en Birmanie, et je suis venu, et on n'a pas pu avoir... Je, je crois que je l'avais appelé peut-être avant, avant, avant d'aller à Myanmar parce qu'on devait se voir avec lui. Il voulait dire, m'attendre, il voulait que j'aille aussi, donc que je retourne en fait à Lausanne, parce qu'il voulait que j'aille là-bas pour avoir ces réunions avec mon frère Bahélier. Problème. Mais je crois qu'avec le frère, donc le très frère dont on avait parlé effectivement, il y a eu une situation et je crois que c'est ça qui est, qui est beaucoup plus triste. Mais il y a eu une situation, la situation c'est quoi En fait le grand problème c'est toujours le problème des hommes. J'ai été invité en fait dans un pays, euh, c'était un Amérique Centrale. Cela faisait pendant presque un an que les frères Lazaroïdes-Stépan, les le pasteur de là-bas, m'avait donc euh, insisté pour que j'aille. Comme je dis tout à l'heure, effectivement, que moi, je suis toujours invité comme ça, et le Seigneur touche le cœur. Et cet homme, pendant un an, a pour que j aille. Parce que je ne trouvais pas oui. le temps. Et puis je priais, le oui. Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir le temps de pouvoir aller. Et quand je suis allé là-bas, en Mexique, moi je me déplace comme Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir les servir, même si c'est deux personnes ou trois personnes. Je ne cherche jamais la foule, ça ne m'intéresse pas à la foule. Quatre frères qui ont des désir que je puisse venir, Dieu me dit de pouvoir aller. Je me déplacerai, frère. J'irai à cet endroit et nous aurons communion avec le Seigneur, avec le peuple de Dieu. Et quand j'aurai terminé, je rentre aussi dans mon pays. Et là, quand on m'a invité, pour moi, je me disais, quand je vais arriver, on va avoir une réunion avec une dizaine de personnes, 15 personnes. Et en même temps, c'est comme j'étais donc à, à, à, au Mexique, donc je devais passer aussi. Guatemala, et puis El Salvador, et puis retourner par les États-Unis à Washington, et puis revenir en fait sur. Non, non, à partir du Guadeloupe, je suis passer par les États-Unis, je suppose que c'est ça, je suis rentrer par là par les États-Unis. Et alors, voilà que euh, j'arrive donc, le frère, il se prend, vient de chercher un hôtel, parce que la première réunion, c'était donc euh, l'après-midi, je pense, oui, comme je et alors il me prend dans la voiture, on arrive, et je me disais bon on va avoir une réunion avec des personnes et puis après je rentre après -midi, et puis la réunion l'après-midi et puis le matin puis laprès midi puis je rentre sur, sur Mexico City. À ma grande surprise, j'arrive sur, euh, sur euh, Veracruz, donc dans la ville, et il me fait descendre le de taxi, les de la voiture la voiture, je viens me chercher. J'étais vraiment touché d'abord de voir qu'ils avaient mis une tente en plein air. Il y avait du monde qui attendait effectivement là. Des autocars, comme autant le frère, voilà. Et puis j'ai vu le respect que ces gens avaient à mon endroit. J'étais tellement touché. Moi, je me dit, Seigneur, Jésus dit, j'ai dit, ici, ce n'est pas moi. Il dit, ici, c'est. Parce que j'ai dit, attendez, pas mon j'ai dit, ici, ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur, qui dois prendre le contrôle. Parce que qu'est-ce que moi, je peux faire Parce que j'ai dit, les gens sont déplacés. Si je voulais si même, tu veux même une vache entière, parce que j'ai mis la tête, de la vache, voilà. Et alors, maintenant, je commençais les réunions. Frère, le Seigneur a s'est manifesté d'une manière assez extraordinaire. Alors on a terminé, terminé la réunion, on est entré dans le comme on est dans le bureau du frère, donc c'était dans la maison du frère Xtépan, et puis il était, il était donc à table, on voulait donc que je puisse manger. Alors j'étais assis, et puis mon interprète était là, parce que moi je prêche en, en anglais, mais mon interprète en espagnol. Alors, il euh, y a un frère qui était en train de voir filmer dehors, il là-bas, il vient, il rentre, il s'assied, à côté de mon interprète, il dit bon, dit frère, je voudrais que vous disiez quelque chose à frère. Euh, il dit oui, il dit bon, il dit à l'espagnol, il dit oui, que vraiment le Seigneur s'est manifesté d'une manière tellement particulière dans sa réunion, à tel point que la colonne de nuée, comme autant de frères Bernard, est apparue ici, et nous l'avons vue. Et le frère me dit cela. Et quand le frère me dit ça, je dis oh, c'était le frère, pour l'amour de Dieu, dit au frère de cesser ce genre de choses parce que je ne veux pas avoir des situations problématiques. Mm -hmm. Il dit, non, non, non, non, non, qu'il arrête. Bible la main, frère. Je dis, qu'il arrête, frère. Il dit, c'est vrai que le Seigneur a dit, mais qu'il puisse parler mieux sur Marie, la colonne de Dieu et même à Paris, je dis, qu'il arrête ça. Le frère traduit ce que j'ai dit au frère. Puis le frère, c'est lui il dit, il ne me croit pas ce que je lui ai dit. Le frère me dit, je lui ai dit, mais frère, qui tu le péqués, était, de, était de moi. Il dit, mais ben, je vais te l'éprouver. Bible la main. Le frère prend la caméra qu'il avait, il est la il enclenche le frère, il apporte, il, apporte, il, apporte il amène l'écran ici. Frère, exactement la colonne de nuit. Frère, quand il a fait enclencher cela, frère, les gens étaient dehors. Quelque chose s'est passé, frère. Une atmosphère surnaturelle est descendue, je vous assure, frère. Les gens commençaient à pouvoir venir dans la pièce où je Les gens pleuraient et tout le monde voulait, je ne sais pas si c'est tout le monde voulait que je prie pour... Frère, je commence à pouvoir prier, la puissance du Seigneur est descendue les gens pleuraient, les gens criaient. Et puisqu'on voulait que je puisse partir pour que je sorte, on a commencé à me tirer effectivement, mais les gens. Mais avant cela, le tous les prédicateurs qui étaient venus par différentes région ont eu le désir que je puisse prendre une photo comme on avait ici, avec eux. Ce que moi, votre frère, je fais naturellement. Et puis on a pris à Réunion, je suis parti à Mexico City, j'étais à là Réunion, là-bas, à Mexico City, quand on est arrivé, le frère, le pasteur, qui était là Parce qu'il me dit, mais frère, tu ne peux pas partir faut que tu puisses tenir aussi les réunions à Mexico City. Bon, je suis arrivé dimanche, parce que je prenais mon avion le soir pour Guatemala. Et puis, quand on est rentré, le pasteur dit à son assemblée il dit, si le Seigneur pouvait faire au travers de ses frères et si ce qu'il avait fait avec lui, en fait, un, un drapeau, ben nous serons vraiment aussi bénis. Alors, il dit mais si quelqu'un est malade ici, qu'il vienne et les frères priera pour lui. Alors, comme les gens sont sceptiques, pour la première fois, ils me voyaient, effectivement, bon, vous savez, ce qu'ils quoi le message, ils ont toujours l'image, de bien voilà, mais c'est Alors, je me suis tenu là, puis euh, une jeune fille, une dame, je crois, un frère, sont l'éveil, ils sont venus. Alors, quand ils sont venus, j'ai commencé à pouvoir prier. Pendant que je priais, la puissance de Dieu est descendue. C'est à ce moment-là que toute l'assemblée, la ligne s'est allongée. Il y avait des gens qui avaient des cancers ici, tu à la gorge, effectivement. Et j'ai prié d'une manière instantanée. Le cancer partait. Le guérison était instantané aussi puissant. Les gens pleuraient. À point que quand j'ai mis la réunion, les sœurs venaient me serrer dans les bras. Ils pleuraient d'unis. « Et mais tu es vraiment un serviteur de Dieu. » Parce que je me souviens quand je suis retourné pour la deuxième fois là-bas, on allait chercher les malades, même dans la rue, on pour les ramener vraiment pour que je prie. Linda pleurait, il dit, oh Dieu, du ciel, il dit, mais j'avais une cancer ici, il a prié pour moi, et parti, les gens pleuraient. Et Dieu a dit tellement d'une puissance. Et puis je suis parti. Alors je n'ai pas pris tout, tout là-bas. Guatemala, c'était la même chose. Et Salvador, c'était tous les prédicateurs, et si les suites qui s'étaient rassemblés, ils ont d'abord dit, bon, évidemment, parce que là-bas, comme vous le savez, c'est toujours... Et on m'a dit, ainsi de suite. Donc, alors, il dit, ben, nous voulons d'abord, avant de pouvoir appeler toutes nos églises pour que vous puisse vous écouter, nous voulons d'abord vous écouter, vous, que vous puissiez nous enseigner pour que nous puissions entendre. Si vraiment la chose est des dieux, nous écouterons. Et puis à ce moment-là, nous ferons venir. C'était d'abord le matin, c'est l'après-midi, il était prévu que les églises gagnent. Je n'ai pas de problème. Je me suis tenu debout, je puis simplement ma Bible. Et je commençais à pouvoir prêcher, montrer effectivement les scènes écritures ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire, effectivement. Après avoir prêché, j'ai encore la place chez moi, à Bruxelles. Tous les prédicateurs, un à un, se sont levés pour dire gloire à Dieu, ici nous croyons que c'est Dieu, alors toutes les élites, Donc, tout un chacun d'eux a des témoignages et l'après-midi, donc, les églises sont donc venues, et j'ai apporté la parole de Dieu, puis j'ai raison autre le Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé un peu dans l'Amérique centrale. Je suis rentré donc en Belgique. Et comme vous savez, il y a toujours des gens qui ont des cœurs tout à fait aussi problématiques, puisque Léonard, il ne prêcher qu'avec la Bible et qui démontrait effectivement que pour prêcher la parole de Dieu, le message du temps du choix, il ne faut pas être perroquet entre les pouvoirs répéter William alors que là-bas, c'était le bastion, hein. c'était effectivement la maison où euh, il n'y a que des brochures ici, il n'y a pas de brochure, c'est pas que Bonaloc. Alors lui, il vient de la Belgique pour pouvoir nous dire cela. C'est comme ça qu'on voilà, a envoyé quelqu'un des États-Unis. pour et moi votre frère, je ne savais pas. Il vient passer maintenant là-bas pour dire, oh, n'écoutez pas les fessiers qui viennent de la Belgique, effectivement. Lui, c'est toujours la Bible, c'est toujours la Bible. Pour nous, le message, ce sont les brochures. Oui, en bas Et lui, il vient toujours avec la Bible. Ici, la Bible, ça met de côté. Alors, ben, les gens, vous voyez, ils disent, mais bon, quand on lui prêchait avec la Bible, on voyait quand même Dieu agir. Mais vous nous dites toujours de pouvoir répéter toujours avec les brochures. On ne voit pas. Alors, ça crée un problème avec les gens. Alors, bon, bien se la question est-ce, est que Trifessé est-il un serviteur de Dieu qui prêche vraiment la vérité Ou bien, celui qui est venu ici, qui vient des États-Unis parce que. Lui, il vient de la Belgique, en plus des États-Unis, parce qu'il dit, mais d'ailleurs, le message vient des de, de prophètes. Il vient donc de... Bon, on va parler de cela effectivement, parce que bon, les États-Unis, la Belgique, c'est un pays lointain. Bon. La question était le nom. Est-ce la Bible à partir de laquelle nous devons prêcher la parole de Dieu, ou bien les brochures Dieu les a C'est comme ça qu'ils ont développé, alors, ils ont eu la photo à développer, pendant que le sang a Et quand ils ont développé la photo, c'est là qu'ils ont vu d'une manière distincte la colonne de feu au-dessus de votre frère. Ça crée des cris des joies. Alors, je ne savais pas, moi, j'étais chez moi, à Bruxelles, dans mon bureau, et les secrétariats étaient juste à côté, effectivement. Je vois la secrétaire qui est rentrée dans mon bureau, bon, comme parce que à mon bureau, il y a tellement de courriers qui différents pays. Alors, il a déposé, en fait, des emails sur mon bureau. Moi, j'étais occupé, j'étais en train de pouvoir répondre, effectivement. Et j'ai la voix, elle était là, debout, ouais, toujours là, qui n'est pas. Je ne comprenais pas. Elle me dit, mais euh, est-ce que tu n'as pas remarqué Parce qu'il avait déposé la photo, mais je dit. Il dit, je n'ai pas remarqué, j'ai mis la photo sur ton bureau. Ah, je dis, oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai dit, oui. Ah, puis il dis oui. Hein Et puis il repart à son bureau un peu triste. Puis il dit, mais tu n'as pas bien regardé la photo. <rire> je lui dis, mais j'ai regardé la photo. Il dit, mais, ah, ça vient de faire. Nazarou euh, Xtepan. Il dit, oui, oui, oui, oui, mais il a écrit un mot, là. Et puis je lui dis, quoi je mais regarde, parce que ça, c'est dans la brochure. Les si vous voulez, je vous l'enverrai pour le Vous en Et alors, là en bas, il dit Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur a confirmé que tu étais un véritable serviteur de Dieu, parce que de la photo que nous avons à pouvoir tirer, nous voyons d'une manière assez claire, distinctement aussi, la colonne de feu au-dessus de toi. Et puis, c'est comme il me dit Je regarde, il, dit, il, dit, il me dit Regarde bien la photo. Je regardais, voilà. il me dit Regarde bien, c'est quand je me suis approché, il dit Oh mon Dieu et le frère dit là-dedans, il dit, frère, j'ai envoyé cette photo à tous les prédicateurs, parce que moi, Lazaro, avec l'Assemblée-ci, nous étions témoins de ce que le Seigneur a fait ici, non seulement la colonne de feu, mais la colonne de nuée aussi. Donc, il a, il a écrit, lui-même, il a envoyé presque à tous. moi je ne savais pas, avant que la photo ne me parvienne, il avait été envoyé presque partout. Là, comme vous savez, lorsque cela arrivait au Bastion, en Allemagne, la plupart de ceux qui sont les prédicateurs, comme vous savez, ils ont dit, oh, oh frère, frère, il a eu à pouvoir, comme bon, la colonne de feu, et est apparu sur sa tête, il a dit que son ministère est au-dessus de, suite, tout de Beaucoup de choses ont été dites. Alors, mon frère, moi, j'ai reçu un, un courrier incendiaire de mon frère. J si vous avez ma brochure, la lumière fut, vous pouvez la lire là-dedans. J'ai été traité de tous les noms. L'homme le plus épuisé, l'homme qui se prend pour Christ, et tout un tas de choses. Alors que je n'étais pour rien dans la chose. Alors, Bon, moi, comme il y a eu des témoignages, que le Seigneur, il y a une sœur dans l'assemblée qui avait prié lorsqu'elle venait, elle voulait savoir, Seigneur, cet homme un homme de Dieu. Le Seigneur lui avait donné, effectivement, il y a eu une vision où il me voyait, pendant que je péchais, le feu sortait des yeux et de la bouche. Oh, notre frère, il y a qui prend des yeux. Depuis les temps que les apôtres même, ont eu à pouvoir exister, que l'histoire de la Bible, chose pareille, si j'avais pas Parce enfin, qu'effectivement tu as été vraiment séduit jusqu'à ce que le feu ne sorte de tes yeux et de ta bouche. Oh là là là là. C'est vraiment, il faut être un démon. Même Christ, il dit, ça, c'est n'est que Christ qui peut être comme ça. Jamais parmi les serviteurs de Dieu, quelque chose ne s'est passé comme ça. votre frère, qu'est-ce que je peux dire On m'a tout prêté de tous les noms, même, même des, des magiciens, des cellules qui se détoublent, effectivement, dans beaucoup de choses. Bref, je vous demande seulement de lire la brochure et la lumière-fume. Et là-dedans, c'est là que Dieu m'a conduit à pouvoir voir. Et la même expérience que moi j'ai eue avec. Le feu qui sortait des yeux et de la bouche que notre frère disait que non aucun homme de dieu n'aille à pouvoir voir cela tu es séduit antichrist William Branham l'a eu exactement de la même manière que moi j'ai eu vous pouvez prendre cette brochure pour lire effectivement donc c'est à cause simplement de l'expérience que j'ai eu et c'est la raison pour laquelle d'abord on a même détruit l'assemblée des policiers parce que moi je suis devenu un antichrist en fait. un séduit à cause de et puis finalement, j'ai dit, c'est pris, vous pouvez me détester, mais n'allez quand même pas falsifier les saintes écritures à cause de l'Union Quelle est la falsification qui a été faite Alors ça veut dire que la colonne de feu ne peut apparaître simplement que sur les prophètes. Comme le prophète est parti, la colonne de feu ne peut plus jamais apparaître. Donc comme on en a vu sur l'Union de ce c'est pas la colonne de feu, parce qu'il s'est parti avec les prophètes. N'a-t-il pas lui-même dit, viendra maintenant? Partout ce message sera prêché, la colonne de feu serait présente. et le Seigneur vous bénisse, mon père, mes frères. L'un des problèmes, c'est parce que quand on, on déteste quelqu'un, on ne peut même plus en fait voir clairement les choses pour les placer à Jésus-Place. Voilà les choses où nous en sommes pour répondre à votre question, effectivement. Je n'ai jamais coupé, mais en fait j'ai été éjecté parce qu'on devient très gênant. Hein? Parce que si vous êtes devenu l'Antichrist, quel bien va-t-il faire à quelqu'un qui est C'est pas bon, on faut toujours se mettre spectateurs de l'émission « Que dit la Bible » on nous dit qu'il n'y a plus d'excuses, le temps vient de prendre fin avec notre émission « Que dit la Bible ». Je rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir un Léonard qui nous a parlé de la part des dieux, parce que nous croyons toujours ce que Dieu envoie dit, les paroles des dieux. Alors c'est à lui que nous avons donné l'honneur de nous dire le mot de fin que devons-nous retenir de cette édition, de cette interview. Bientôt vous allez partir pour Bruxelles et que devraient garder les disques à tomber frères et sœurs qui suivront oui. cette interview. Vous êtes le peuple de Dieu et c'est un privilège pour moi de pouvoir m'adresser à vous tous qui aurez l'occasion de pouvoir réellement suivre ceci. C'est donc je voudrais que vous sachiez ce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et le même Seigneur Jésus-Christ aussi, il dit qu'il revient bientôt. Le temps des églises est vraiment passé. C'est maintenant le temps où le peuple de Dieu doit revenir à son créateur. On a trop idolâtré des hommes, on a trop élevé des hommes dans différentes dénominations. Cet temps est tellement terminé. Le Seigneur dit que tout homme soit reconnu pour menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est le temps de revenir au Seigneur où le Pierre est entier en disant, sortez du milieu de mon peuple. Si vous êtes fils et filles de Dieu, sachez une chose que... Étant dans votre dénomination, vous ne serez pas sauvé, Parce que la dénomination ne sauvera jamais personne. Aucune religion n'a jamais sauvé personne. Plutôt que la religion vous enferme, effectivement. La preuve, c'est que quand vous voyez les baptistes et les pentecôtistes, il y a une différence. Et, et, et en plus de cela, vous savez, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour que toi, tu sois sauvé, il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné aux églises effectivement un Jésus, effectivement les églises, pas les Jésus de la Bible en fait, parce que les Jésus qui a été apportés effectivement aux églises, c'est un Jésus qui a été taillé selon la doctrine de l'église. C'est pourquoi quand vous recevez les Jésus de Baptiste, vous devenez Baptiste. Quand vous recevez les Jésus des pentecôtistes, vous devenez un Pentecôtiste. Mais lorsque vous recevez les Jésus de la Bible, celui que je vous invite, c'est-à-dire qu'il faut sortir de tout cela pour recevoir les Jésus de la Bible, alors vous devenez un chrétien, un fils de Dieu. Puisque le Seigneur vous a la grâce, et qu'avant que le monde puisse passer par le feu, puisqu'avant que le jugement ne vienne, il envoie sa parole, pour que vous puissiez aussi être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Votre télé cordonné téléphonique, votre email, peut-être que les téléspectateurs seraient touchés par cette interview, vos déclarations et chercher à vous parler directement avec vous un email par lequel on peut vous écrire oui certainement et pour plus de facilité pour vous qui avez peut être connecté à internet vous pouvez simplement aller sur google, vous tapez simplement Léonard IVC, enter vous verrez effectivement que les connexions sont là même le site que nous avons effectivement à Bruxelles, c'est www.intmissioncenter.org et si vous voulez effectivement m'écrire aussi léonard.lifc.intmissioncenter.org. Nous avons la possibilité aussi de pouvoir suivre aussi les prédications, les réunions aussi euh, sur Internet, au aujourd'hui culturellement quand je suis à Bruxelles. Et si vous voulez aussi qu'on vous envoie aussi soit des bibles ou des prédications, vous pouvez commander et demander. On vous servira gratuitement pour que vous puissiez aussi avancer avec euh, la parole de Dieu dans vos maisons ou la différence dans la de votre Merci, frère Léonard Fissé, d'avoir répondu à notre invitation. Ce que nous pouvons souhaiter, que le Seigneur qui vous a appelé au ministère continue à vous accompagner, nous assister, et tout ce dont qui est nécessaire pour que vous puissiez réaliser ces stage, vous soit accordé maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse et garde votre voyage. Qui vous bénisse. Les spectateurs de l'émission que dit la Bible, nous avons donc été heureux aujourd'hui de recevoir cet homme et qui nous a parlé vraiment de Dieu. Oh, que les révélations que de confessions, que d'orientation ont été données au cours de cette édition. Voilà pourquoi nous devons toujours bénir le Seigneur qui nous a donné cette opportunité. Souvent il est dit, celui qui reçoit un juste en quantité de juste reçoit la récompense de juste. Je pense que vous l'aurez su aussi, aussi aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours présents et aux fidèles au renouveau du saint de la Bible. Devant vous, c'était votre frère Louis Bani. J'ai été assisté par le frère Alec qui a fait la plus de vieux de sang. Les frères Alain Vittoré et d'autres frères ont été aujourd'hui avec Frère Dodé et Frère Méran ont été là pour nous assister afin de donner un peu la chaleur fraternelle à cette émission. Chers de Dieu, au revoir. Quelle est l'attraction Sur la montagne moi quelle est l'attraction Un lieu élevé